Si vous avez une fois dans votre vie embrassé le message de l'Évangile, et si vous avez été éclairé par l'Esprit de Dieu, je vous invite à faire un examen de conscience à travers les questions suivantes. Votre foi est-elle sincère ou est-elle seulement du formalisme religieux? Quelle est votre attitude à l'égard des biens terrestres? affectionnez vous plus aux choses de ce monde que ce qui est d'en haut? Vous, vous donnez-vous de la peine pour devenir riche? Êtes-vous plus occupé de la manière dont vous paraissez devant les hommes mortels que celle dont votre âme paraît devant celui qui sonde le cœur Croyez-vous que l'Esprit de Dieu pourra habiter en vous alors que toutes vos pensées et toutes vos facultés sont tendues vers les vanités de ce monde Prenez-vous au sérieux les choses de Dieu, ses lois et ses commandements Votre âme est-elle profondément affligée par la profondeur de la dépravation de la société d'aujourd'hui « Aimez-vous réellement Jésus-Christ plus que les choses de ce monde ?» Il se peut que votre fausse espérance du salut soit tirée de cette théologie superficielle qui affirme que pour être sauvé, il suffit de dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors que Jésus-Christ lui-même a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui professent son nom qui seront sauvés. » Il se peut aussi que vous soyez convaincu d'être sauvé parce que vous êtes né dans une famille religieuse vous ne commettez pas d'adultère, vous ne tuez pas et vous ne volez pas. Alors, vous considérez que si vous priez, lisez la Bible et fréquentez une église de temps en temps, vous serez certainement sauvé. N'essayez pas de faire votre propre salut en vous basant sur votre propre émotion, mais repentez-vous comme si vous ne vous étiez jamais repenti. Ne regardez pas comme une affaire conclue que vous êtes chrétien, mais allez comme un pauvre pécheur répandre votre cœur devant Dieu, repentez-vous et repentez-vous à nouveau. Vous ne serez jamais agréable à Dieu d'une autre manière. En outre, il y a beaucoup de chrétiens qui avaient été sauvés, mais parce qu'ils sont tièdes et qu'ils sont ni froids ni bouillants, Dieu les a vomis de sa bouche, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 16. Même si ces chrétiens tièdes restent encore emprisonnés dans leurs illusions spirituelles et leur religiosité, le nom est malheureusement déjà effacé du livre de vie, car ils aiment trop le monde et les choses qui sont dans le monde. Donc si vous êtes un chrétien tiède, sachez bien que vous n'êtes plus sauvé, car Dieu vous a vomi de sa bouche. Oui, Dieu vous a déjà vomi de sa bouche, même si vous continuez à prier, à chanter, lire la Bible, prêcher, ou faire quoi que ce soit qui appartient à la religiosité. Sachez aussi que si vous êtes tiède, vous n'aurez pas non plus dans l'enlèvement de l'église. Vous resterez dans la grande tribulation. Très bientôt, le monde que vous aimez tant ne vous servira plus de consolation, car dans la grande tribulation, il n'y a pas un seul coin du monde où la colère de Dieu ne se fera pas sentir. Ainsi donc, Profitez le temps que la trompette de Dieu n'est pas encore sonnée pour reconsidérer votre foi par rapport à l'évangile. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour cela. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Éprouvez-vous vous-même et revenez à Jésus-Christ. Revenez à la foi, à la foi pure et sincère, la foi qui sauve. Ce qui est le plus important pour Dieu n'est pas la façon dont vous avez commencé sinon la façon dont vous avez terminé.